Je que je mourrais avant de revoir Jessica. Puis il y a trois mois, t'as tout changé. Tu nous as redonné l'espoir. Cette troisième saison on est vraiment dans un drame familial, plus. C'est une saison radicalement différente des autres, à plein d'égards. Et... Peut-être le, le point le plus important, c'est qu'on a basculé le centre de gravité, on est beaucoup plus du point de vue des victimes. On avait fait le pari en saison 1 et saison 2 de, de créer de l'humanité autour du personnage de Béranger, que le, les spectateurs se disent euh, « qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'individu ?». On part du principe qu'il euh, qu y a des dommages qui ont été causés, euh, des, des blessures, des failles, et que euh, dans l'hypothèse où les filles leur sont rendues, leur, les victimes leur sont rendues, tout est à reconstruire. C'est un, un vaste sujet. C'est un sujet qui nous, euh, euh, nous touchait profondément, on en avait envie de traiter. Pendant le tournage, il y, a la série, il y a un documentaire sur Marc Dutroux qui est sorti sur Arte. J'ai regardé ça justement parce que je n'ai jamais vécu d'être enfermé comme ça pendant plusieurs mois. Donc euh, j'avais besoin de la matière à quoi me raccrocher. J'ai re regardé du coup, la saison 2 pour, pour me remettre dans le truc. Puis c'est re retrouver les gens avec qui j'ai travaillé, tout ça, c'était chouette. C'était très chouette parce que c'est une équipe qui se connaît très bien et sur laquelle il y a une très bonne ambiance. Je n'avais pas fait tellement de tournages de séries et c'est vrai que le rythme est freiné. J'ai fait une formation chez les, à la police de Charleroi. On s'est dit, bon, troisième saison, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette troisième saison Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va apporter Bien sûr, il y a, est-ce que Chloé va retrouver sa sœur Est-ce que Béranger va, va retomber dans ses travers Et j'ai surtout un peu, on a un peu beaucoup discuté avec les scénaristes et avec les réalisateurs, qu'est-ce qu'on va amener de neuf dans le personnage de Béranger Bien sûr, je ne regrette rien du tout, je suis très très fier et très reconnaissant, et, et euh, énormément d'expérience acquises, beaucoup d'amis, je me suis fait aussi une famille vraiment qu'on a créée autour de la série, donc ça c'était une belle récompense. Alors fait partie de cette histoire des séries belges. C'est très très important aussi de montrer aux gens que les acteurs belges, les acteurs francophones peuvent être très très bons à la caméra. Ils peuvent faire des choses, on peut, que les réalisateurs peuvent faire des, des magnifiques séries, que, voilà, que, que nos techniciens sont, sont extraordinaires. Ça, pour moi, c'est euh, parce que pour finir, on se dit, euh, euh, est-ce qu'ils sont capables ben Oui, on est capable si on nous donne les moyens d'être capables. Et donc, euh, on, on l'a montré, on l'a vu avec Ennemi Public, qui a, qui a été diffusé dans le monde entier, euh, qui est maintenant diffusé en plus sur Netflix. Donc, on, on s'aperçoit qu'on a toutes les capacités il faut nous faire confiance. Quoi. Et cette confiance, euh, je pense que les acteurs, les, les, les comédiens, les réalisateurs, les scénaristes euh, en sont dignes, bien sûr.